Historique est un jeu de cartes qui permet d'apprendre ou de réviser en univers social tout en s'amusant. Voici comment jouer à discussion historique avec la classe d'Andriane du Centre de services scolaire des Mélènes. Les cartes du paquet sont regroupées en quatre catégories. Les cartes rouges sont les aspects de société politique, économique, sociale, culturelle et territoriale. Les cartes vertes servent à travailler la pensée historique, cause, conséquence, Changement et continuité, similitude et différence, et la carte document qui permet de nommer ou faire référence à un document dans un dossier documentaire. Les cartes bleues portent sur le qui, quoi, quand et le où. Les cartes noires, mes cartes préférées, sont des cartes de hasard comme passe ton tour, piger une carte, change une carte, etc. Ok, mais moi j'ai des mauvaises cartes, fait qu'elle euh, rit, euh, donne-moi ton paquet. Oh! Okay. Allez. Bonne chance! <rire> le territoire s'appelle la province de Québec. Euh, qui, euh, c'est les Anglais et les Français? 1974 à 1991. Le, économique, ce qui le commerce qui euh, fait le plus d'argent, c'est euh, le, le commerce des fours. Les cartes bleues demandent des réponses plus courtes. Par exemple, avec la carte « quand », l'élève peut dire « 1774, adoption de l'acte de Québec. Les cartes rouges et vertes demandent des réponses plus élaborées. Par exemple, avec la carte Conséquences, le joueur peut expliquer que le Lac de Québec est une loi intolérable pour les 13 colonies et mène à la Révolution américaine. Comment mettre en place le jeu Discussion historique Il faut placer les élèves en groupe de 3 ou 4 et distribuer un paquet de cartes par groupe. L'enseignant donne un thème général de discussion et il prévoit des sous-thèmes pour relancer les élèves. Comment se déroule le jeu? Au début de la partie, chaque joueur reçoit 5 cartes. Le reste des cartes est placé au centre de la table. À tour de rôle, les élèves jouent une carte de leur choix. L'élève doit mentionner un fait historique en lien avec la carte jouée. Les autres joueurs doivent valider ou non le fait historique. Le joueur pige une carte si la réponse est mauvaise ou s'il ne peut pas donner une réponse. Le premier joueur qui termine son paquet remporte la partie. Ok, oui, le Congrès Général des Colonies ça. Oui, bon. Qui, de les loyalistes, qui sont euh, fidèles au roi de la grande bretagne puis euh, ils ne veulent pas l'indépendance des États-Unis. Euh, Similité ou différence, euh, le British Party, ils veulent, ils veulent une chambre d'assemblée, mais le French Party, ils ne veulent pas une chambre d'assemblée. Une cause, les Américains deviennent en colère parce qu'ils ont pas la vallée du royaume. Euh, la, la proclamation royale et lac de Québec. Et pourquoi c'est -ce important la vallée loyaux? Qu'est-ce euh, qu'on voulait? Pour pouvoir s'étendre. Ouais, mais au niveau commercial, disons, parce que c'est euh, le la, terme. Le commerce, il faut ah, le ah, super! Michel, toi! Ben oui, vous m'avez pas lâché tout le <rire> là, Laissez-moi moins Comment l'enseignant anime le jeu? Avant le jeu, il faut prévoir quatre systèmes de discussion pour relancer les échanges. L'enseignant annonce ou rappelle les règles du jeu. Les élèves ont accès à leurs notes de cours, à leur manuel, à un dossier documentaire ou à une feuille de mémoire, comme c'est le cas dans la classe d'Andréane. Pendant le jeu, le récit de l'Univers social propose des diaporamas pour encadrer les discussions. Par exemple, Andréane utilise le diaporama sur les conséquences de la conquête en troisième secondaire. La question générale est quelles sont les conséquences de la conquête. Les sous-thèmes sont la Proclamation royale, l'acte de Québec, la population et l'économie, et la révolution américaine et ses conséquences. L'enseignante circule parmi les équipes, elle identifie des équipes ou des élèves qui ont un peu plus de difficultés et elle intervient au besoin. Andréanne annonce un nouveau sous-thème quand elle voit que la discussion a besoin d'être relancée. Pour t'aider ou à lever la main, j'en ai t'aider à répondre à une de tes questions. Puis n'oublie pas que le thème est toujours affiché au tableau. Bonne partie! Dans les documents, tu pourrais me parler d'une de, des constitutions. Qu'est-ce qui arrive au territoire? Oh! Le, la province de Québec perd euh, la, la vallée de, de l'Orient. Après le jeu, Andréane fait un retour sur le déroulement du jeu. Elle peut utiliser la diapo synthèse du diaporama qui présente les principaux thèmes abordés. Elle questionne ensuite les élèves sur des éléments précis et souligne aussi les éléments qui n'ont pas été abordés. Est-ce que je peux adapter le jeu? Mais oui, l'enseignante ou l'enseignant peut adapter le jeu selon un sujet, traité ou le niveau de son groupe. Par exemple, il est possible de retirer certaines cartes considérées comme plus complexes à jouer. En terminant, voici ce que pensent les élèves de la classe d'Andriane du jeu Discussion Historique. Ça te force à discuter du sujet plus en groupe puis à penser aussi à ce que ça va être. Tu sais souvent quand tu es tout seul, tu vas genre pas vraiment aller plus loin dans le sujet, mais en groupe comme ça, ça te force à développer des idées plus concrètes sur... Euh... Durant le juste c'est arrivé souvent que mes amis m'ont corrigé, donc là, ça fait que j'ai appris mes erreurs, puis maintenant, je sais c'est quoi que je dois dire pour l'examen. Les cartes, ils posent des questions que tu ne vas pas nécessairement réviser là-dessus avant ton examen, Comment les conséquences puis les causes, pas nécessairement ça que tu vas réviser là-dessus. Fait qu'avec ces cartes-là, ça te permet de pouvoir réviser d'autres sujets. On mettait toutes nos mauvaises cartes contre Alicia c'était le fun. Mais en étudiant tout seul, ça n'arriverait pas des moments comme ça, donc c'est vraiment le fun, c'est plaisant. Oh, come on! Ah! Oh my god, Miley! Oh, come on! Tu peux faire ça! <rire> La fête <rire> C'est une conséquence! <rire> si vous avez des questions sur le jeu discussion historique, n'hésitez pas à visiter l'adresse suivante.